Salut à vous, j'ai bien envie de vous partager quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous êtes prête et prêt Il y a quelques semaines, j'étais en vélo à Paris, c'était de nuit, et j'étais complètement seul. Et j'entends un scooter arriver, me dépasser, et au moment où le scooter me dépasse, je sens une main me toucher les fesses. Je comprends que c'est le conducteur qui me touche les fesses au passage. Il me dépasse, et le passager du scooter se retourne vers moi et me regarde d'un air un petit peu méprisant et dédaigneux. Et le scooter continue. Alors moi déjà au début, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe J'étais pas au bon endroit, il m'a poussé pour me décaler, pour me dire que... Mais bon, j'ai vite compris que clairement, il y avait largement assez de place et que c'était pas moi le problème. Et j'ai aussi compris qu'il me poussait pas au quoi, il est vraiment venu pour me toucher les fesses. Donc sur le coup, je me suis senti humilié, sale, soumis, je pouvais rien faire. J'ai pensé à un moment euh, essayer de le rattraper en vélo, mais bon, je me suis dit que ça allait être compliqué vu qu'il est quand même en scooter et que je ne suis pas non plus euh, un coureur cycliste euh, exceptionnel. Et du coup, je me suis après coup posé la question, qu'est-ce qui pousse ce mec à me toucher les fesses comme ça, à s'autoriser à me toucher les fesses comme ça Je vais essayer de répondre à cette question avec ce que j'ai compris du comportement humain et ce que j'ai un petit peu étudié des masculinités en général. Une première chose que je vois c'est on n'apprend pas le consentement par exemple en tant qu'homme c'est important de séduire il faut multiplier les conquêtes limite tu poses pas la question si tu as envie ou pas dans le doute t'y vas le but c'est vraiment le nombre donc déjà je me pose pas la question de est-ce que j'en ai envie moi du coup comment est-ce que je peux vraiment concevoir que c'est important de demander à l'autre si elle il a envie dans un épisode des couilles sur la table, Cabal partage que pour lui, c'est fondamental d'apprendre le consentement à ses garçons, mais leur apprendre pour eux-mêmes, pas pour les autres, hein, pour eux, parce que si eux-mêmes intègrent l'importance et la nécessité de se respecter et de se dire « Ok, est-ce que moi j'en ai vraiment envie ?» ça sera beaucoup plus simple et évident de considérer le consentement de l'autre et demander à l'autre si s'il ou elle en a vraiment envie. Dans le même principe, dans le documentaire The Mask You Live In, il y a une personne, un mec, qui partage qu'à un moment de sa vie, il était vraiment super mal, qu'il considérait que sa vie n'avait pas de valeur à ses yeux, et c'est pile à ce moment-là qu'il a tué quelqu'un. Alors cette personne est en prison, et il disait que c'est vraiment parce qu'il avait considéré que sa vie n'avait pas de valeur, qu'à ses yeux sa vie n'avait pas de valeur à ce moment-là, qu'il s'est permis de supprimer la vie de quelqu'un d'autre. Ce que je trouve fascinant à travers ces exemples qui peuvent paraître un peu extrêmes, c'est de voir à quel point ce que je vis et ce que je m'autorise par rapport à moi est totalement en lien et connecté à ce que je m'autorise et le comportement que j'ai par rapport aux autres. Quel enseignement je peux en tirer bah Déjà, comment je peux faire pour me respecter moi Par exemple, vous, est-ce que vous savez dire ce qui vous fait envie dans votre vie professionnelle, dans vos relations Est-ce que vous êtes satisfait et de la façon dont vous vous traitez et dont vous traitez les autres c'est pas forcément évident, mais pour moi, c'est déjà la première étape. Ensuite, est-ce que vous savez dire oui et exprimer ce qui vous fait envie et dire non à ce qui vous convient pas Ou est-ce que vous prenez peut-être tout le boulot qu'on vous donne sans rien dire, peut-être parce que vous avez peur de vexer ou peut-être parce que vous avez envie de faire plaisir aux autres, mais que derrière, vous vous trouvez, retrouvez submergé par la charge de travail ou, si je parle de relations, peut-être que vous vous retrouvez dans des relations qui vous conviennent pas j'ai changé il n'y a pas longtemps avec une personne que j'accompagne qui me disait qu'elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait et qu'elle ne savait pas trop dire non en plus aux propositions qu'on lui faisait, alors que parfois ça lui convenait pas vraiment. Et elle ajoutait, elle m'avouait qu'elle n'était pas vraiment heureuse. Pour terminer, je vous propose de vous demander, dans vos relations, dans vos choix, est-ce que vous faites ces choix pour vous ou pour les autres Comment vous vous sentiriez si vous saviez ce que vous voulez et si vous saviez dire oui, pleinement oui à ce qui vous fait envie et non à ce qui ne vous convient pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous demander une seule chose, surtout ne la diffusez pas. Vous pourriez impacter des gens, notamment vos proches, et leur faire prendre conscience que c'est important de dire non, auquel cas votre vie pourrait devenir assez inconfortable. Je vous souhaite une très belle journée.